Est-ce que vous connaissez Saviano Roberto Saviano est un journaliste, écrivain, essayiste d'origine napolitaine, très connu en Italie et dans le monde pour avoir pris ses couilles entre ses mains, serré très fort et balancé preuve à l'appui la moitié des mafieux les plus dangereux de Naples. Bonjour. En effet, il est l'auteur de l'un des bouquins ayant fait le plus de bruit en Italie ces dernières années. De son nom complet, Gomorra, Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della Camorra. Mais bon, on va appeler ça Gomorra, ça sera plus simple. Dans Gomorra, donc, Saviano analyse avec beaucoup de précision les modes opératoires de la mafia ainsi que sa main mise sur une très grosse partie du territoire napolitain. Bref, la sortie du bouquin qui s'est, vous le pensez bien, super bien vendue, a été à l'origine de deux choses. Bah déjà la mise sous protection policière permanente de Saviano, ainsi que son exil de Naples, pour un bout de temps en même temps bon, mais aussi l'adaptation sous différents formats de Gomorrah, dont une pièce de théâtre, un film très très cool que je vous conseille, et oui c'est aussi parce que Massive Attack a composé la bande originale, et bien évidemment, une série télé Fallait s'en douter. Donc, Gomorrah est une série italienne diffusée depuis 2014 en Italie, qui arrive chez nous un peu plus tard en début d'année 2015 sur Canal+, et la série est donc une adaptation du livre du même nom, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une adaptation un peu particulière, car Gomorrah, le livre, ne raconte pas d'histoire, mais relate des faits. Du coup, la série s'inspire de ce qui est raconté dans le livre, et les scénaristes se sont démerdés pour construire une histoire autour de tout ça. Pleine de papillons colorés, de nounours trop mignons, et de crème glacée fondante et délicieuse. Gomorra nous raconte l'histoire de la famille Savastan, une famille napolitaine visiblement dotée du super pouvoir de l'ultra mauvais goût pour tout ce qui est de la décoration d'intérieur, et accessoirement représentante de l'organisation criminelle la plus influente du coin. Enfin pour faire simple, c'est des mafieux quoi. Bref, Don Pietro et Donna Immacola Savastano ont un fils. Cherchez pas, y a pas de blague Qui, au grand malheur de ses parents, n'est pas vraiment prêt à prendre la succession de son père à la tête de cette superbe entreprise du crime, dorénavant bien installée dans l'agglomération de Naples. Du coup, Papa Savastano demande à un de ses sous-fifres, Ciro Di Marzio, que l'on peut aussi définir comme le personnage principal, de surveiller son fils qui enchaîne les conneries, et si possible de le préparer à son futur job de PDG. Bref, il va se passer plein de trucs plus ou moins cool que je vous laisse découvrir, qui vont faire que tout ne va pas se passer comme prévu. Oui, sinon il aurait pas d'intrigue... Et ce serait un peu chiant, du coup. Lorsque l'on parle de séries de mafieux, généralement, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les Sopranos. Et à raison, l'œuvre de David Chase est quand même à considérer comme un classique du genre, bon d'abord parce que c'est super cool, mais aussi car elle marque pour certains le début de ce qu'on appellera plus tard le nouvel âge d'or des séries télé. Mais ça pour le coup j'en parlerai dans un autre épisode. Bref, si comme les Sopranos, Gomorra est une série avec des mafieux, ce n'est pourtant pas du tout traité de la même manière. Avec son ton bien plus lourd et viscéral, l'ambiance qui se dégage de Gomorra est particulièrement sombre, insistant constamment sur les problématiques sociales de la ville, directement ou indirectement liées au réseau mafieux tentaculaire qui la traverse. Car ouais, même si Tony Soprano avait avait l'air un peu sympa. Ici, le mafieux... Euh bah t'as pas envie d'être pote avec eux quoi Gomorrah est donc violente, comme peut l'être la mafia dans ces coins-là. La démarche artistique est donc à cheval entre le documentaire et la fiction, rendant le tout beaucoup plus oppressant car proche de la réalité. Ceci étant bien évidemment une conséquence directe du bouquin duquel elle s'inspire, qui pour le coup n'a rien de fictionnel. Donc voilà, je ne vous promets pas que vous allez forcément vous poiler devant Gomorrah, alors ça c'est un effet de style, donc du coup vous allez pas du tout vous poiler mais j'ai trouvé cette série particulièrement intéressante à suivre, car en plus d'apprendre des choses sur ce qui se passe dans les rues de Naples, Gomorra nous propose une intrigue rondement menée, sachant que la saison deux sorti au mois de mai de cette année, est tout aussi cool à regarder. Voilà, c'était mon petit conseil Cyril du jour, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait ou alors à partager l'épisode. Je profite de cette vidéo pour vous remercier infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode précédent, que je vous mets là si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un épisode un peu particulier car c'est un espèce de reportage que j'ai réalisé sur le tournage de Stranger Things euh, il y a quelques mois. Et visiblement vous avez vraiment vraiment kiffé, euh, ça a été partagé à mort sur Twitter, euh, j'ai eu quelque chose comme 300 retweets, c'est juste énorme pour moi. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier car depuis que j'ai commencé les vidéos, c'est un peu mon objectif de réaliser des petits reportages ou même des documentaires euh, de ce type là ou autre mais c'est vraiment quelque chose c'est un, un objectif pour moi donc euh, vraiment si ça vous plaît bah je suis vraiment ravi donc merci bref je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine ciao